Pour honorer la parole de Dieu, quand nous voyons un, un président qui passe tout le monde debout. Oui, le piste des présidents, le piste des ministres. Alléluia. Amen. Ah, on peut chanter avec moi, c'est ah, ben, ah. si, On peut chanter des ministres avant ah, ben, de ben. Kulu kayo, na na yo, nous bénissons ton nom, grand roi. Mon Dieu. Mon Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, que chacun de nous cet après-midi, puisse dire qu'ils t'aime. Il t'aime, Seigneur, de gloire, parce que tu nous as donné encore la vie. Nous t'aimons, Seigneur, de gloire, parce que nous sommes dans ta présence. Nous t'aimons, Seigneur, de gloire, car c'est toi qui nous as donné cette opportunité. Nous t'aimons, Seigneur, de gloire, car tu es le seul qui nous comprenne mieux, que tout le monde. Nous t'aimons, Seigneur, car c'est toi qui son d'eux le cœur de Rhin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Restons debout, Proverbe chapitre 26 verset 26. Si on peut lu ce verset, s'il vous Proverbe chapitre 23, verset 26. C'est le cœur pour bébé, c'est vers le proverbe 23, c'est verset 26, c'est une vision au nom du Seigneur. Ah, oui. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parole du Seigneur. Prenons place. Un cœur pour le Seigneur. Le dimanche passé. On avait essayé de donner des définitions pour les Père. Et j'avais dit, normalement on devait prendre un certain dimanche. Et j'aimerais bien tout tirer ce, ce message aujourd'hui, parce que devant nous on a encore d'autres choses. Amen. Amen. Regardez celui qui à côté de toi, dit un cœur pour le Seigneur. Un cœur pour, pour, pour le Seigneur. Vous savez, comme j'avais dit les dimanche passé, Dieu a besoin de collaborer avec des gens. Mais il ne veut pas collaborer avec tout le monde. Mais il veut collaborer avec des personnes. Qui ont le même cœur qu'elle est. Et vous savez, si vous marchez avec quelqu'un, si le cœur n'est pas marié, ça sera compliqué. Il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Mais si votre terre est marié, vous verrez, vous allez avancer et il y aura beaucoup de choses qui vont très bien aller. Voilà pourquoi Dieu, au jour d'aujourd'hui, il veut encore répéter à une personne « J'ai besoin de ton cœur. » J'avais insisté à dire une chose, si Dieu nous demande le cœur, il ne nous demande pas le cœur juste pour nous demander. Il sait très bien qu'une personne qui a donné ce, son cœur à Dieu, cette personne va donner tout de son corps, tout son temps et tout ce qu'il a. Et cette personne, il aura aussi la facilité de servir le Seigneur et de faire tout pour le Seigneur. Tu peux dire Amen. Amen. Vous savez, j'avais dit, on va parler sur des hommes. Le premier homme que j'avais parlé le dimanche passé, c'était Saoul. J'avais essayé d'expliquer à l'Église une chose. Quand Dieu appelle Saoul, Dieu n'avait pas fait de déclaration spéciales il avait dit juste à Samuel « Je vais t'envoyer un homme. » Et Dieu n'a pas allé plus loin pour expliquer à Samuel vraiment la profondeur de cet homme-là pour une seule raison parce que le cœur de cet homme n'était pas complètement engagé à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Samuel va rencontrer Saul. La Bible nous dit, après avoir Samuel donné les instructions dans la vie de Saoul, lorsque Samuel va tourner son dos, la Bible dit, Dieu va changer le cœur de Saoul. Pour un seul objectif, parce que Dieu a voulu donner un cœur qui correspondait à sa volonté. Dieu a voulu donner à Saoul un cœur qui peut supporter un peuple qui était le peuple de Dieu. Je veux vous rappeler que toutes les personnes qui ont fait ou qui ont marché avec Israël, c'était des personnes que Dieu lui-même avait choisies. Contrairement au cas de Saoul. Nous pouvons voir Moïse. Moïse, c'était un homme qui était bien préparé. C'était un berger. C'était un homme très patient. Et lorsque Moïse va désobéir à la parole de Dieu, la Bible dit, que Dieu va appeler Josué. Et regardez comment Dieu va appeler Josué. Il a dit ceci, mon serviteur Moïse est mort. Or, Josué était dans le service de Moïse et il servait les dieux de Moïse. Dieu avait prouvé aussi l'amour de Josué en disant, c'est toi. Il a donné des instructions à Josué pour faire marcher Israël. Mais Saul, Dieu va lui prendre dans un famille qui était trop bas, dans un famille qui était trop petit, dans un famille qui était la moindre en Israël. Dieu l'appela, il lui dit, c'est toi maintenant qui vas conduire le peuple d'Israël. Écoutez, j'avais insisté à dire une chose. Lorsque Samuel avait amené les rapports vers Dieu, Samuel, il a écouté que Dieu lui dira ceci Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi, Dieu. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque le temps sera là, moi, je vais décider. La première des choses, lorsque Saoul est venu, Saoul avait d'abord désobéi à la loi de Dieu. Dieu lui avait dit que je te La deuxième des fois, où nous tous nous savons là où Dieu où Samuel dira que euh, Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices ça ce n'était pas la première fois que Saul avait péché contre Dieu la Bible nous dit ceci Dieu lui dira que j'ai rejeté Saul. vous savez en tant que berger en tant que juge en Israël la Bible dit Samuel ne cessait jamais de supplier Dieu pour Saôl. Mais écoutez, lorsque Dieu décide pour une chose, la décision de Dieu de Il n'y a personne qui peut le changer. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen. Amen. Le cœur de Saôl ne correspondait pas au cœur de Dieu. Une personne qui veut servir Dieu. Une personne qui veut marcher avec Dieu, une personne qui veut faire la volonté de Dieu, c'est une personne qui doit chercher de tout son cœur à faire un mariage avec le cœur de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, nous voulons parler un peu de David. Je vais vous dire tout de suite que Dieu connaissait les gars de David. Avant même que Dieu puisse envoyer Samuel raconter David, Dieu connaissait le cœur de Samuel, de David. Voilà pourquoi, avant même que Samuel puisse aller, Dieu va dire à Samuel ceci, « Dis à Saoul, aujourd'hui, je les rejette, et j'ai choisi un homme selon hein? mon que... » Écoutez-moi, j'aime là où la Bible dit, 1 Samuel, chapitre 16, au verset 1, la Bible dit ceci, J'ai choisi un roi, selon mon cœur. Cela veut dire, là où nous pouvons être, peu importe quel endroit, Dieu sait regarder le cœur de chacun de nous, lorsque nous nous approchons vers lui. Oh, Alléluia. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil. Des fois, il faut arrêter de juger ton frère. Des fois, il faut arrêter de juger ta sœur. Pourquoi passer le fond du cœur d'une personne C'est Dieu qui les connaît. Est-ce que tu peux dire Amen. Amen. Écoutez, Saoul était venu vers Dieu et Dieu lui avait donné tout. La royauté. La richesse, tout ce que Saul peut-être ne pensait pas dans sa vie, Dieu lui avait donné. Mais écoutez, David, il n'avait encore rien. David, il était loin. La Bible dit qu'il gardait les prépits de ses parents. Mais le même David, il connaissait déjà Dieu et il aimait Dieu beaucoup dans son cœur. Pendant que j'ai lu la vie de David, ce que j'ai remarqué, David, il pouvait devenir roi ou ne pas être roi. David allait continuer à aimer Dieu. Amen. Amen. David n'aimait pas Dieu parce que Dieu avait envoyé Samuel pour lui moindre. Mais David était déjà témoigné, son cœur était témoigné à Dieu par Samuel avant que lui-même soit au courant qu'il va devenir roi. Amen. Cela veut dire l'amour de David pour Dieu était un amour sincère et était un amour sans intérêt. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez une chose, vous savez, une fois j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu ces témoignages aussi, quelqu'un qui a donné ça, ça m'a interpellé. On était parti avec ma soeur pour aller en Espagne, on avait tout ce qu'elle nous faire, elle est partie, j'ai dit je vais rester maintenant pour chercher la vie, comment je vais faire. J'ai commencé à faire un travail qu'on appelle carouage. c'est-à-dire quand quelqu'un vient avec la voiture, avant que les chocs soient un peu partout euh, en Afrique, c'était vers les années 90 99, parce que les années 2000, quand on est passé dans même. 99 en Denis, j'étais en Afrique du Sud. J'ai commencé à faire ce travail. J'ai trouvé la chambre qu'on partageait avec beaucoup de gens. On était trois. Des fois, le frère qui était avec moi, je le fais le frère, ils vont sortir. Et quand il revient, ils vont revenir avec des femmes. Sachant qu'en Afrique, ici, il faut coucher, pour coucher avec une femme. C'est quelque chose qui est très simple. Il demande pas l'argent. Il vient pour préparer quelque chose à manger et tu peux coucher avec elle comme tu veux. Et eu a dormi comme ça, avec quelqu'un comme ça. C'était une petite chambre comme ça. Lélie, mon lit était là, il une personne, elle. Et l'herbe était là, moi je suis là, il couche avec sa femme. J'ai a vu pas des telles choses beaucoup s'est passé quand je sors le matin je vais travailler Je faisais quoi comme travail quelqu'un il achète des choses dans la chauffe il vient avec son calèque, son chariot moi je vais venir rapidement prendre des choses mettre dans la coffre de la voiture et quand il va finir il va me donner l'argent je dans la poche, C'était ça mon travail. Je vous dis, je servais Dieu. Je prenais Dieu. Mais j'ai fait ce travail pendant longtemps. Et quand je vous dis, j'ai fait ce travail, il faisait trois mois. Un jour, il y avait une vieille femme. Je l'ai vis de loin. qui ses affaires de celle et la nuit dans le corps de la voiture. Et moi je suis venu rapidement pour prendre un chariot. Je lui dis jamais ça. Elle m'a montré un rang, les pièces là, les petites pièces. Elle m'a dit ceci, si tu venais vers moi pour m'aider, j'allais te donner ça. Mais comme, si n'est pas venu l'aider, je te donne ça. Ça doit être entre 10 centimes ou 50 centimes. Elle m'a donné, j'ai pris le chariot quand j'ai tourné, il y a eu des larmes qui pouvaient sur moi. Il y a des larmes. Je dis Seigneur, mon Dieu. Je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Quand je suis retourné, je priais Dieu. Je priais Dieu. Ça passait quelque temps. J'avais trouvé un bon travail. Après je priais, j'ai pensé entre 18 ans ou quelque chose, je suis retourné à l'angola. Mais écoutez, bien-aimés, nous devons aimer les Seigneur on ne peut pas aimer Dieu parce que Dieu nous donne la première des choses que nous devons faire dans notre vie même dans des circonstances bizarres nous devons aimer Dieu et marcher avec Dieu écoutez je n'ai jamais caché ma vie comme je le J'ai j'ai à passer des temps des temps qui n'étaient pas bons j'ai chanté à leur fidèle avec Dieu. Si je vous dis que j'ai prié beaucoup, c'est-à-dire, si je commence à prier à 4 h du matin, j'ai prié des fois à 12h. Mais j'ai eu à aller à l'église avec des pantalons troués, mais j'ai prié beaucoup. J'ai eu à partir à l'école. Mes chaussures des baskets étaient trouées. Donc, quand il pleuvait, il y a de l'eau qui entre et mes pieds à l'intérieur moués. Mais j'ai aimé toujours beaucoup Dieu. Ceux qui sont grandis avec moi dans mes églises, si vous les raconterez, ils vous diront la même chose. Ils vous diront la même chose. Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui, principalement en Europe, nous n'aimons pas Dieu. Mais nous aimons ce que Dieu nous donne pour que nous puissions rester à côté de lui. Et Écoutez, David, il était loin de Dieu. Dieu a eu à témoigner David à Samuel. Il lui a dit, arrête de me parler de Saul. Parce que j'ai choisi Dieu n'a pas dit « j'ai trouvé » parce qu'il avait déjà trouvé David depuis longtemps. Il avait compris que David l'aimait et l'aimait beaucoup. Ça, c'est la première déclaration que Dieu avait faite sur David. Vous allez comprendre Je suis sur 1 Samuel, chapitre 16. Quand Dieu maintenant va envoyer Samuel, il a dit, vas-y, vois va maintenant moindre David, parce que c'est lui qui va remplacer maintenant Saoul, parce que son cœur correspond à mon cœur. Ce qui s'est passé. Lorsque Samuel va arriver dans la maison de Père et David, la Bible nous dit le premier est sorti. Lorsqu'il a vu, Samuel était choqué il a dit c'est lui que Dieu a choisi. J'ai aimé cette a dit à Samuel. On est toujours dans le chapitre 16. Il a dit ceci. Samuel, moi Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Est-ce que tu veux dire amen? amen? Moi Dieu, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde l'apparence des fois montre aussi la disposition du cœur d'une personne mais pas tout le temps il y a des apparences qui sont trompées tu verras que cette personne comme si elle aime Dieu mais en réalité la personne n'aime pas hein? Dieu et ce n'est pas toi connaître c'est Dieu lui-même qui va comprendre que cette personne bien qu'il m'adore bien qu'il vient vers moi mais son cœur est évanoui de moi tu veux dire amen et une autre chose vous savez quand Dieu parle de l'amour des pour lui j'ai regardé aussi les motivations ou la motivation que David avait dans sa vie pour dieu des fois il y a des choses qui nous motivent à servir dieu ce n'est pas l'amour qui nous avons dans le cœur mais ce sont les guérisons les biens et les que dieu t'a donné c'est là que ça te motive pour pouvoir servir Dieu. Écoutez, voilà pourquoi il y a des moments. Tu pries Dieu, mais Dieu ne vient pas. Tu pries Dieu, mais Dieu ne répond pas. Tu pries Dieu. Tu te poses la question, est-ce que Dieu le voit? Ou Dieu ne les voit pas. En réalité. Dieu, il sait comment. Regardez, je vais te dire une chose. Tu peux être sincère avec Dieu. Pendant cinq mois ou six mois ou sept mois, Dieu te bénira. Mais Dieu peut savoir que ta sincérité est une sincérité temporaire c'est que Dieu qui est doux des principes et qu'il a trouvé la sincérité dans ta vie, il sera obligé de te bénir dans le moment où tu es sincère. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans la vie de Saül, il a pris tout. Et dans un seul moment, il a tout perdu. Tu dis Amen, j'avance. Ah, Chose. Dieu ne regarde pas l'argent, sauf les efforts que tu fais pour lui. Surtout lorsque le cœur est donné, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour servir le Seigneur. Écoutez, il y a les efforts il y a aussi des sacrifices. Une personne qui fait des efforts, un jour, il va se fatiguer, il va récupérer. Mais une personne qui porte la vie des sacrifices, en lui. Il ne se sacrifie pas pour lui, mais il se sacrifie pour l'amour qu'il a avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de raison à nous demander d'abord l'argent Dieu avait compris avec Saoul les choses sont comme ça mais avec David comme c'est quelqu'un que moi j'ai sonné le plat de son cœur c'est quelqu'un qui va marcher avec moi jusqu'à à la fin. je vous avais parlé de l'onction d'huile d'onction je vous avais dit ceci Lorsque Samuel est venu vers Saoul pour les moindre, en réalité en Israël, lorsque vous voulez moindre un roi, vous allez venir avec l'huile de un litre et vous allez les moindre. Mais pour Saoul, Samuel était venu avec viol dans l'huile. C'est-à-dire, un bouteille qui est fait dans les mains des hommes. C'est les hommes qui ont fabriqué cela. Cela veut dire, c'était quelque chose qui n'était pas durable. Une chose qui avait des limites. Mais lorsque tu lis la Bible, la Bible nous parle dans la consécration de la Bible. Lorsque Samuel est parti pour moindre David, Samuel était parti avec une corne. Une corne n'est pas faite dans les mains des hommes, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même a fait. Voilà pourquoi le royaume de David n'a pas été détruit. Même Jésus est sorti dans ces lignées-là. Pourquoi c'était un royaume qui était établi, bâti par Dieu même Pourquoi ce royaume était bâti par Dieu Dieu n'avait regardé aucune chose, mais Dieu avait regardé la disposition du cœur des David envers lui. Lorsque tu aimes Dieu, n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit pour Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais tu comprendras que ce que je fais, c'est parce que je l'aime. Et je n'ai pas besoin de fournir des efforts. Mais je veux faire ça de tout mon cœur. Amen. Écoutez, Foxine dans la vie chrétienne. Un jour tu vas être fatigué. Enfin, tu vas laisser. Tu vas laisser. On ne force pas les choses de Dieu. Pour bien le faire, tu vas d'abord l'aimer. Savez pourquoi une personne que tu aimes, il peut te faire du mal. Mais tu vas le supporter. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'aimes. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu seras aussi capable de le pardonner. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu seras aussi capable de surmonter ce qui se passe entre nous. L'une des choses, Jésus a interdit la divorce dans le mariage. C'est à cause du mariage de deux cœurs. Lorsque deux cœurs est unis, c'est impossible que vous vous séparez. Vous savez pourquoi? jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'église. Il y a des problèmes parmi les chrétiens. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont donné temporairement le cœur à Dieu. Il y a des personnes qui ont donné vraiment le cœur à Dieu. Il y a des personnes qui forcent à servir Dieu pour une raison X. Il y a des personnes qui servent Dieu juste parce qu'ils aiment Dieu. Tu dis, Amen, j'avance. Mon fils, donne-moi ton cœur. Euh, Frère, je me souviens, je me pour Dieu. Je n'avais pas les chaussures pour aller chanter. Encore. Au j'étais, si je ne chante pas, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé quelqu'un de me donner les chaussures. Je suis allé. On n'a pas encore chanté, mais dehors, il y quelqu'un comme ça ça je vais sortir. dis de me donner m'en chaussure. Je n'ai pas encore chanté, Je vais chanté. J'ai arrêté. Je suis sorti, j'ai été la chaussure. Mais aime beaucoup Dieu. Oui, j'ai aimé beaucoup Dieu. Beaucoup de choses nous souffrent dans la vie chrétienne. Nous souffrons pas parce que Dieu n'est pas avec nous. Mais nous souffrons parce que Dieu a sondé mon cœur. Il ne voit pas l'intérêt qu'il peut te donner. Parce qu'il sait que même s'il te donne, un jour tu vas l'abandonner. Et on ne donne pas à une personne qu'on n'a pas confiance. Parce que tu sais que ça ne te servira à rien. On donne à une personne qui t'aime et tu l'aimes aussi. Dieu ai aimait Saoul. Dieu avait fait une démarche de changer son cœur, malgré tout ce que Dieu avait fait. Mais Saul avait arrivé quand même à trahir Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira à Samuel Arrête de plaire pour cet homme. Moi, Dieu, j'ai sondé son cœur, même si je lui donne une autre opportunité. Il ne pas ah, jamais. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine, on doit passer à une autre chose. Frères et sœurs, Dieu a besoin du cœur. L'argent ou toute autre chose va venir massivement lorsque le cœur est donné à Dieu. Écoutez, J'aime cet exemple. J'ai toujours dit ceci. Chaque personne, lorsqu'il s'est réveille, tu peux ou ne pas prendre bouche. mais ta bouche, tu le brosseras toujours avant de sortir. Pas avec force. Ça sera avec simplicité. Ça ne sera pas dans la complication. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Lorsque quelqu'un te parler, il va sentir ta bouche. Lorsque tu aimes Dieu, faire des choses à Dieu, ça sera si simple comme une personne qui s'est réveillée matin, aller dans la douche pour vous poser même s'il est pressé. Si tu donnes ton cœur à Dieu, personne ne te forcera pour servir Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen. Amen. Vous savez de quoi Dieu regarde les gens. Venir à la retraite des dormir par terre. Venir à l'église chaque jour. Nous sommes dans les jeunes prières. Tu entres, tu pries avec nous. Mais la raison, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. La raison, c'est parce que tu as besoin des enfants. La raison, c'est parce que tu as besoin de partir. La raison, c'est parce que tu as besoin d'un de, de, de, de nouveau travail. La, la raison, la raison, la raison, c'est parce que même Dieu veut voir des raisons. Des raisons. Que lui, il veut parce que je l'aime, je vais entrer dans la retraite, parce que je l'aime, je vais lui servir, parce que je l'aime, je vais venir dormir par terre, parce que je l'aime, je vais faire ceci. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen? Vous allez remarquer la plupart des personnes que Dieu a témoigné son amour, ces personnes-là n'étaient pas présentes. David était là-bas. Voyons voir les cas de Job. Job, ben, Dieu l'a témoigné. Il y a eu une conversation entre Dieu et Satan. Dieu a commencé à donner toutes les qualités de Job. Mais Job n'était pas au courant. Écoutez, tu n'as pas besoin d'être témoigné dans ta présence. Lorsque Dieu peut témoigner l'amour que toi tu as pour lui. Tu ne seras jamais là. Mais tu verras des résultats quand Dieu va commencer à t'élever. Même si les gens vont te combattre parce que ton cœur c'est le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu c'est ton cœur, personne ne te Est-ce que tu veux avoir une autre motivation cet après? notre motivation. Écoutez, l'amour, l'amour a une paire. Vous savez quel père l'amour a C'est de blesser l'autre. Et David a une pères quand tu aimes, tu vas faire beaucoup d'attention pour ne pas blesser le cœur de la personne que tu aimes. Lorsque tu n'as pas peur de blesser la personne que tu aimes, tu n'aimes pas les vrais. Voilà pourquoi David, si vous lisez le psaume de David, David, il y a des moments où il parlait de son cœur en suppliant Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, ne m'élève pas ton esprit. Parce que l'amour de Dieu était dans le cœur de David. David avait peur de faire mal à Dieu. Vous savez combien de fois nous avons attesté le Saint-Esprit vous savez combien de fois, lorsque Dieu te regarde, il n'y a que des larmes qui coulent. Vous savez combien de fois même, tu sais que ce que je suis en train de faire. Dieu n'est pas content de cela. Mais tu le fais quand même. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur et le cœur de Dieu est éloigné. Il y a des moments où on s'en fout du cœur de Dieu. Même si son cœur sera blessé, on s'en fout. Mais une personne qui aime Dieu, il ne permettra jamais que le cœur de Dieu soit blessé. Amen. Et David était cette personne. Et Premier enfant est sorti, deuxième enfant est sorti, troisième. La Bible dit Ils ont tous terminé. Même le père avait regardé, mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Samuel a demandé, est-ce qu'il n'y a plus personne dans ta maison? Son père lui dira, ça reste le plus petit. Lui, il est souvent là-bas. Il s'occupe des brebis. Samuel a dit, mais non, vous devez l'appeler. Je ne peux pas retourner d'ici si je ne le vois pas. Lorsque tu aimes Dieu dans ton cœur Dieu va commencer à obliger d'autres gens de te soutenir Dieu va commencer à obliger d'autres gens de te bénir Même si ces gens-là ne veulent pas Dieu va les imposer Tu sais pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est aussi ton cœur Le cœur de Dieu Si cela est ton cœur Dieu sera toujours avec toi mais c'est important de servir Dieu à cœur. Vous savez, j'attendais un prédicateur en disant on venait à l'église même quand on avait faim. Moi, j'ai le fait plusieurs fois. Je me souviens, j'étais à la retraite à Yolo. À l'époque, je partais à l'église protestante qui tambo. On avait à des fois gêne de 3, 4, 5, des fois une semaine. Je ne prenais pas les transports. Je marchais à pied, avec gêne sans pourtant manger. Je marchais. Mais si tu regardes aussi la stabilité financière, je ne sais pas quoi. C'était zéro. C'était zéro. Peut-être que c'était aussi ton cas. Tu faisais comme ça beaucoup pour Dieu. Mais aujourd'hui, on a l'égo. Écoutez une chose. Le problème de Dieu, ce n'est pas de commencer. Le problème de Dieu, lorsque tu commences, tu dois continuer et tu dois arriver jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez, Jésus donne le parabole de personnes qui sont arrivées avant. Après quelque temps, il y a une autre qui est arrivée. Après quelque temps, il y a une autre qui est arrivée. veut dire, Vous tous et que vous travaillez, nous tous, et nous avons une récompense dans les, dans les royaumes des cieux. Mais le problème, c'est quoi Écoutez, tu peux être ferme. Tu peux être dans les services de Dieu. Même si ça reste une seconde, tu vas tomber et Jésus revient. Frères et sœurs, tu vas rester. Le problème de Dieu, ce n'est pas de commencer. C'est bien de commencer. Est-ce que jusque là, tu continues avec Dieu? J'ai lu une personne ce matin. Il a dit nous. Les principes par lesquels que Dieu t'avait béni. Quand Dieu t'avait béni, tu avais fait quoi Tu étais comment avec Dieu Ton cœur était comment avec Dieu Dieu était béni sans pourtant forcer. Mais maintenant, est-ce que tu es toujours avec Dieu Ou Dieu est resté loin Toi aussi, tu es loin. Tu regardes seulement Dieu. Tu es loin. Aujourd'hui, Dieu veut dire à une personne. Je n'ai besoin de rien, mais j'ai besoin de ton cœur. Écoute, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. 1 Chronique, chapitre 1, verset 14. qui a trouvé que tu peux nous lire ça rapidement, s'il vous plaît. Et qu'on est Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car qui suis, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offenses Tout vient de toi et nous recevons de ta main Marseilleur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Là, c'est un roi qui parle. Qui suis-je pour t'offrir des holocaustes, des offrandes, je ne sais pas quoi Et que son cœur, c'était pour Dieu. Il reconnaissait même que le bien que moi j'ai, ce ne sont pas mes biens. Il y a une personne qui avait regardé mon cœur et il m'a donné ce bien-là. David avait une telle facilité pour offrir à Dieu, tu ne peux pas imaginer. Vous savez pourquoi parce que David n'avait pas donné le pied, mais David avait donné un cœur à Dieu. Et à chaque fois, David a donné à Dieu. Ce n'était pas n'importe quelle offrande. Ouais, C'était une offrande. Vous savez, c'est pour cela la Bible dit dans les évangiles. Que lui qui donne à Dieu, qui le donne ça selon son cœur hein? Pour l'os de guerre donne, la personne est bénie. Des fois, nous donnons, mais nous ne donnons pas par cœur. On donne parce que le pasteur a commencé à saouler les gens. On donne parce que c'est communiqué et aussi beaucoup passés. On donne parce que, tu as regardé à gauche et à droite, les gens, les gens ne réagissent pas. Comme les gens ne réagissent pas, bon, je vais quand même donner. Écoutez, lorsque le cœur parle, une petite offrande devient une offrande grande devant Dieu. Lorsque le cœur parle, une petite offrande est ressuscitée. Des choses qui sont mortes à toi. Vous savez pourquoi? Petit qu'elle est, mais c'est le cœur qui parle. Écoutez, frère, nous ne pouvons pas venir passer du temps et des temps ici à faire travailler nos mains, à faire travailler nos pieds pendant que nos cœurs sont le de Dieu. Matthieu chapitre 7, 29. Dieu dira à ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Non, parce qu'à ces jours-là, pendant que j'ai pressé, vous ne comprenez pas. Vous comprenez. Mais seulement que mon cœur n'était pas pour Dieu et Dieu n'était pas dans mon cœur. Dieu insiste à une personne. Tu peux tout donner. Tu peux tout faire. Mais Dieu doit prouver ton cœur. Que son cœur soit aussi pour lui. David a dit, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Nous pouvons te donner quoi? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Vous savez cette femme qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église parle, cette prostituée, qu'elle avait pris les parfums, elle a cassé cela. C'est ça sur le pied de Jésus. Elle va prendre ses cheveux, elle va nettoyer. Les gens sont opposés contre elle. laisse cela, C'est le cœur. prêtre. lorsque l'expression vient du cœur, lorsqu'elle ne pas il n'y a personne qui peut retenir la bénédiction. Frère, enfin, je vous dis sincèrement. Des fois, nous prions Dieu, nous cherchons Dieu, mais pas dans mon cœur. Tu le sais. Tu viens parce que l'église est un coutume, tu ne peux pas rester à la maison parce que tu ne supportes pas. Tu viens parce que des fois, c'est un temps que tu passes dans la présence de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut trouver une place en toi? David il pouvait voir ses biens comme n'est pas ses biens. David il pouvait voir ses biens comme n'est pas ses biens. Comment une personne qui a donné son cœur à Dieu, il a l'argent. Il est incapable de, de soutenir la personne qui a donné de Mais il a quand même l'argent. Comment une personne dit aime Dieu et voit les besoins de son église les communiqués sont donnés j'avais dit même les problèmes des offrandes, c'est les problèmes du cœur vous savez quoi je j'appelle ça le rêve en fait j'avais dit, je ne vais plus, je ne plus de petites, des petites, des offrandes, des pièces en fait. Parce que c'est, je voyais ça comme si, on vient dans la présence de dieux, on vient dans la présence des dieux, mais une personne, il vient, il cherche, il ouvre dans son sac, il ouvre les tirettes qui sont à côté, il prend des cintes, des des, des vases, il va rassembler ça tout, ça fait brrrr dans le paniers. tu peux aimer ton corps plus que Dieu mais comment tu peux, tu peux aimer ton corps plus que Dieu tu as autant de soucis de faire autant de dépenses pour ton corps que tout ce que nous pouvons offrir vient hein, de toi. Tu ne peux pas m'offrir quelque chose qui ne vient de moi-même. David ne voyait pas ça comme une vointe. Il voyait ça comme une richesse que Dieu lui a donné de gérer. Et quand Dieu a besoin de cela, avec un bon cœur et son murmure, David, il va ramener ça dans le main de Dieu. C'est combien des fois tu as péché, tu as mérméré, juste à cause des oranges, juste à cause de l'argent de la salle. Vous savez quand j'ai dit, Saoul, sa mère lui a dit quand tu étais petit tu n'avais rien et ceci, ceci. Après je ne parlais pas de ce qu'on a réussi en Europe. Est-ce que tu peux regarder ta vie très bien? D'où tu viens, vraiment d'où tu viens, c'est pas le papier que tu as donné, non, c'est pas l'argent, c'est pas je sais pas quoi en Europe, non, non, non, mais est-ce que tu peux réaliser vraiment, tu réalises, enfin, tu réalises, tu réalises, tu réalises, d'où tu viens, vous savez, lorsque nous nous sommes arrivés en Europe, nous sommes arrivés en Espagne, j'avais perdu parce pouvait, on n'avait plus l'argent. J'avais resté avec un sous-vêtement. J'avais resté avec une veste, une jaquette et une, dune, avec un pantalon. Une fois nous sommes allés avec ma femme à la caritas pour nous donner quelque chose. C'était le prêtre. Il, il nous a mis dehors. Il nous a dit, on n'a pas le droit de vous aider. Et j'avais tapé des jours et des jours. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai combien? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je peux acheter combien? Ce n'est pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Mes frères, du moment, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, avec une dernière, avec des, des, des façons où tu boutes tu boutes les choses de Dieu, est-ce que tu peux reculer des minutes en arrière? Est-ce que tu peux faire reculer, réguler, réguler le film? Là où tu viens, c'est que Dieu a déjà fait pour toi. Vous écouter une chose. Un jour, la Bible nous dit ceci David prenait l'arche de l'Alliance. Il a voulu le ramener à Israël parce qu'elle était à dehors d'Israël. La Bible dit David chantait avec ses serviteurs. Il y avait un homme qui s'appelait Ousan l'arche a fait comme ça parce que c'était des animaux qui apportaient l'arche la Bible nous dit Ouzah il a essayé de toucher l'arche Dieu l'a frappé Ouzah était mort directement vous savez pourquoi? parce qu'il n'était pas évident, il n'avait pas droit de toucher les l'arche de l'alliance David hein? la Bible dit David a eu peur écoutez je vais vous dire une chose David connaissait Dieu David connaissait « Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me pardonne ?» David savait comment caresser Dieu. David connaissait Dieu. Dieu connaissait le cœur de David et David connaissait le cœur de Dieu. Mais cela n'empêchait pas David d'avoir peur de Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression, lorsque nous sommes à côté des responsables, on parle comme des amis, on parle comme des bonnes personnes, des fois, nous perdons ce respect-là. Et lorsque nous sommes tout le temps avec Dieu, lorsque nous parlons tout le temps avec Dieu, nous arrivons à penser que Dieu est devenu notre ami. Même la personne qui avait parlé avec Dieu face à face, un jour, Dieu lui avait fait voir que je n'ai jamais été ton ami. J'étais seulement une personne qui t'aimait beaucoup. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons faire attention parce que nous servons un Dieu qui reste dans ses principes. L'amour de Dieu ne nous empêche pas de craindre Dieu. La Bible dit ceci David a un père. Mais cette fois-là, qu'est-ce qui s'est passé Il a pris l'arche il a mis des musiciens il a commencé à danser comme un fou. Et sa femme va regarder dans le pédère. Il a dit, quelle sorte des rois Quelle sorte des rois Je vais te dire une chose. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas la relation de ta femme avec Dieu. Ce n'est pas la relation de ton fils avec Dieu. Chacun de nous doit avoir une relation très particulière avec Dieu. Tu dois savoir quand est-ce que Dieu t'a béni. Tu dois savoir comment tu vas aimer Dieu. Et tu dois disposer ton cœur pour ton Dieu. Amen. Tu dis Amen. Javon. Amen. Et il y a un jour. Dès le chapitre 24 verset 24. David avait péché. Tu peux le remercier, moi, je vais avancer. David avait péché. Ça demandait qu'il puisse faire les sacrifices pour que Dieu puisse pardonner ses péchés. Dieu puisse enlever ses plaies-là. Mais le problème, c'est que, David est allé voir un ami, un autre roi qui avait offrir à Dieu. Les rois, lorsque David est arrivé, il a dit à ces rois-là qui s'appelaient Arabna, je vais offrir à Dieu. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Lorsque le roi a voulu donner à David, David est donner l'argent. Arabna a dit à David comme ça. Non mon frère, on est entre nous. Un jour, toi aussi, tu peux nécessiter quelque chose. Écoute, je te donne gratuitement. David a dit ceci. Écoutez, je ne donnerai à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoutait rien. David refusait à donner à Dieu quelque chose qu'il ne l'écoutait pas. pourquoi? Parce que pour lui, Dieu était au-dessus de toutes choses. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, Dieu était la personne la plus meilleure qui peut donner la plus bonne chose de sa vie. Sa priorité était pas sa femme. C'était pas ses enfants. C'était pas le royaume. Sa priorité était Dieu. Et toi, quel est? L'état de ton cœur nous montrera la priorité qui est dans ta vie. Si tu aimes Dieu, ta priorité sera Dieu. Si tu aimes Dieu, ta priorité ne sera pas du travail, ta priorité ne sera pas l'école, ta priorité ne sera pas quoi que ce soit. Ta priorité c'est Dieu. Écoute. Si tu n'as pas encore arrivé à faire des choses qui te coûtent la vie à cause de Dieu, dis-toi que tu n'as pas encore aimé Dieu. Vous savez, Jésus était capable de donner sa propre vie. Et Dieu était capable de donner un service qu'il avait. Abraham, il était capable, après plusieurs années, de ne pas avoir un enfant, mais il était capable de donner quand même cet enfant-là. Est-ce que tu aimes Dieu Vous savez, même quand l'amour de Dieu brille dans nos cœurs, le temps de David a été fini. Les royaumes, son temps dans le royaume a été fini, il devait remplacer son fils. Regardez ce qu'il a dit à son fils. <coughs> Quelqu'un qu dit moi ce verset. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Nous allons vers la fin de l'année. Moi je pense que tu dois changer des choses dans ta vie. pas à Dieu. Ne dépend pas des pasteurs, ne dépend pas de l'église. Mais oui. si. Aime Dieu, tu vas le démontrer. Dieu viendra à toi et tu verras les choses vont changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Un chronique 28 de Un chronique 28 de même. Et toi, Salomon, ton fils, connais les biais de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'éternel est son de tous les cœurs et les pensées et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. Parole -saint. Je vous avais dit, David connaissait Dieu. Il a voulu construire le temple. Dieu dit, mais non, c'est partout toi, David. Ton fils va construire. Un bon père, il a payé son fils. Et toi Salomon, mon fils, il y a d'autres versions qui disent, serre l'éternel le dieu de ton père, avec un cœur et sans partage. Cela veut dire, tu ne peux pas partager ton cœur avec une autre personne. Tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton boxe et de tout ton esprit. Ça, c'est le conseil que David avait donné à Salomon. Tu dois aimer le Dieu de ton père. Il ne lui a pas montré un autre Dieu. Il ne lui a pas montré un autre Dieu les dieux de ton père écoutez quand tu n'aimes pas Dieu tu mets tes enfants en danger à moins qu'il qu y aura une grâce à côté parce que tu vas juste te transmettre ce que toi tu es ce que tu peux transmettre à tes enfants c'est ce que toi tu es pour Dieu David a dit ceci serre Dieu avec un cœur à Pourquoi Pourquoi Pourquoi Devant un pasteur, tu peux faire l'hypocrisie. Soit-disant que tu aimes Dieu en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Devant un frère de l'église, tu peux faire l'hypocrisie. Dans l'église, tu peux faire l'hypocrisie. Soit-disant que tu aimes Dieu en réalité, tu n'aimes pas Dieu. David a dit à Salomon, parce que c'est Dieu, la vie de ton père, son le cœur la profondeur du cœur, là où personne ne voit, mais Dieu te voit, là où personne n'est détesté Dieu peut détecter. Voilà pourquoi, pas et soeurs, nous devons aimer Dieu sans te regarder là. et l'autre. Nous devons aimer Dieu pour regarder les personnes qui sont à côté de nous, parce qu'il n'a pas fait ceci moi aussi je ne veux pas faire cela parce qu'il ne fait pas ça moi aussi je ne veux pas faire ça mon cœur mon cœur n'est pas ton cœur les jours où Dieu t'a appelé ce n'est pas les jours où Dieu m'a appelé Dieu voit le cœur d'un de chacun des nous quand nous venons dans, ta, dans sa présence, frère, vouloir ou pas, Dieu connaît ton cœur. Les choses que Dieu est venu faire ici dans cette église, même si les pasteurs titulaires ignorent, Dieu le sait. Pourquoi tu viens dans la présence de Dieu Même si les pasteurs ignorent, frère, Dieu le sait. Et chacun de nous, c'est à prêter selon la façon dont il tient à Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas. C'est comme dans le mariage. Même si moi j'ai des à quelqu'un, si ce n'est pas ton désir, un jour tu vas se séparer. Tu ne peux pas les tolérer, tu ne peux pas les supporter. Il faut que ton cœur accepte la personne, même si la personne n'est pas beau, même si la personne ne parle pas bien, Si l'acceptes comme toi tu le fais. C'est comme ton cœur accepté, tu vas le supporter. Mais mmh. si quelqu'un te pousse à aimer une personne, un jour, tu seras au bout du rouleau, Tu vas l'abandonner. C'est la même chose avec les choses de Dieu. On ne pousse personne. Il faut que le cœur décide que tu aimes Dieu. Il faut que le cœur accepte que tu aimes Dieu. Voilà pourquoi moi je suis venu t'apporter ces bon nouvelles. Vous allez regarder et vous allez comprendre Dieu a traité si de moi, si de moi, si de moi, si moi, si moi. Dieu a traité Saoul différemment de David. Je vous avais dit la dernière fois. Écoutez ce que David avait fait. David a pris la femme d'Iri. Il a couché avec la femme d'Iri. La femme d'Iri est tombée enceinte. Au lieu qu'il termine seulement là, qu'est-ce que David va faire encore Il a envoyé des gens au front en disant que prenez Iri, mets-les devant pour qu'ils puissent être touchés qu'ils ne reviennent pas. Les commandants qui étaient là, il a suivi l'homme. Il a passé Éri devant. Éri a été battu. David a récupéré la femme d'Éri. Saoul, qu'est-ce qu'il avait fait dans la deuxième position Dieu lui a dit ceci. J'ai libre ce pays-là. Toi, tu vas aller. Tu vas tout extrémiser. Ne prenez rien. Saoul, en réalité, il avait obéi. Il n'avait rien pris. Mais le peuple a pris des animaux en disant que ces animaux, on va l'offrir à Dieu parce que Dieu aime les sacrifices. Mais lorsque la décision est tombée, David, ses conséquences étaient ceci l'enfant qui va naître, il ne va pas, pas vivre. Mais David, il restera. Hein? Au royaume dans la palais royale. Et pas. tu continueras avec David, ils vont être encore Salomon. Saoul, toi, bien que ce n'est pas toi qui avais pris les animaux, bien que toi tu avais obéi les peuples ont fait quelque chose. Saoul, je te rejette. Est-ce que vous trouvez ça, Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais. c'est facile de pardonner quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est facile. C'est facile. C'est très facile. C'est très facile de pardonner quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est très facile de pardonner quelqu'un que l'amour, le cœur, s'est marié. Voilà pourquoi vous pouvez voir il y a des couples qui vont se battre à mort. Les gens vont dire que c'est fini. Ils ne vont plus se retourner. Quelques jours après, ils sont ensemble. Hein Mais c'est vraiment vraiment. Mais toi C'est les problèmes du cœur. C'est les problèmes du cœur. J'ai un frère à moi. Il avait une femme. Vous savez, les derniers films qu'il avait à sa femme, il avait coupé. les... Comment on appelle ça Vous savez ça Les... La main. Il est venu chez mon père. Mon père lui a dit, cette fois-ci, tu vas écouter. T'as vu ce qu'il tapait ne reviens plus! À l'hôpital, ils ont fait tout. Elle est parti. Frère, une semaine c'était beaucoup. Un panier, poulet, ma dessous, c'est mon. Et elle venait comment? Mon père m'a dit: Tu On t'est assorcelé ou quoi? Mais c'est quoi le problème avec toi? Il a voulu te tuer, mais tu reviens encore. Frère, personne ne peut arrêter l'amour. Le père a une C'est extraordinaire. Voilà pourquoi vous verrez Dieu ne peut pas demander autre chose. Quand tu aime Dieu, même si le pasteur te parlent mal, tu seras présent. Quand tu aimes Dieu, même s'il y a un problème dans l'église, tu seras présent. Quand tu aimes Dieu, même s'il si y a eu des incompréhensions, tu seras présent. Tu sais pourquoi Parce que l'amour que tu as avec Dieu, personne ne peut nous séparer. Personne. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. On va finir dans ce verset du somme 51. Qui sont 51 Lisez-moi ça à partir de verset 1. Qui a trouvé Allez-y vite parce qu'on va terminer là. Qui 51 Qui a trouvé oui, bien, le Amen. Le Nathan, dans a créé son avec. La police. Le prophète Nathan rentre chez lui, après son anniversaire avec Bathsheba. Mm « -hmm. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, mm -hmm. conformément à ta, à ta grande compassion, mm -hmm. face mes transgressions. Mm -hmm. Lave-moi lave complètement de, de ma faute et purifie-moi mm -hmm. de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment -hmm. devant moi. Mm -hmm. J'ai péché contre toi, contre toi seul. » Je fais ce qui est mal à tes yeux. Mm -hmm. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Mm -hmm. Sans reproche, dans ton jugement. Mm -hmm. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà mar, euh, marqué par le péché. Mm -hmm. Mais tu veux que, que la vérité soit au fond du cœur. Attends. Mais tu veux que la vérité, quand David parle de la vérité, il parle de l'état du cœur. Écoutez, regardez-moi. C'était une faiblesse de David. David est tombé par la faiblesse. Mais en réalité, dans son cœur, la vérité est que David aimait beaucoup oh, Dieu. C'était ça la vérité. Écoutez, voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Moi, j'ai toujours dit à beaucoup de personnes, tu vois un enfant de Dieu tomber, tu vois un serviteur de Dieu tomber, regarde, regarde, de publier, de parler mal, de suivre d'autres par paroles, tu ne sais pas comment il aime Dieu, tu ne sais pas comment Dieu l'aime, tu ne sais pas sa relation avec Dieu lui qui peut insulter quelqu'un et celui qui a tombé dans l'impudicité, on a touché péché. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils tombent comme ça, Dieu connaît l'état de son cœur. Il sait que je l'aime autant. Il sait que la personne, dit, il l'aime autant. Et il y a une faiblesse que la personne a tombé. Dieu peut t'éparpiller dans des choses. Dieu a des personnes qui aiment plus que toi. On n'a pas euh, le même statut devant Dieu. La disposition de cœur de chacun. Et aussi la façon dont Dieu prend chacun de nous. Tu aimes beaucoup Dieu, je t'aime beaucoup. Tu regardes Dieu de loin, Dieu regarde de loin. La Bible dit, approchez-vous de moi. Je m'approcherai de vous. Est-ce que tu peux tourner ta tête pour en prière T'es